La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et peut-être aujourd'hui pas le mien, car la déclaration du 12 juillet euh, 2021 d'Emmanuel Macron, oui, c'est bien elle qui va faire l'objet de ma vidéoscopie du jour, eh bien, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait soulevée des clameurs d'approbation dans l'opinion. Alors, je vous laisse deviner. Alors, moi, je vous ne dirai pas ce que, ce que j'en pense, hein, parce que moi, courageux, mais pas téméraire, j'ai quand même un business à défendre. Donc, je ne voudrais pas être démonétisé ou euh, que ma vidéo soit tout simplement euh, bannie ou euh, amputée, que ma chaîne soit amputée de certains de certains contenus. Donc, j'essaierai d'éviter au plus possible de partager des opinions personnelles et de me tenir au plus possible à une analyse verbale Verbal, gestuel et de cadre de ce document nous allons maintenant prendre le la version résumée oui l'intervention initiale étant trop longue je m'appuie sur le résumé proposé par la chaîne de l'ops voilà juste avant de commencer cette vidéo scopie sur macron et le 12 juillet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 pour nous protéger et pour notre unité. Très beau bleu, hein, c'est presque un costume de, de mariage qu'a que notre président. Par contre, euh, je comprends qu'on aime le bleu, mais ça fait quand même beaucoup à l'écran. Alors, il y a le bleu de son costume, il y a aussi le bleu du, du drapeau. Ensuite, on a le bleu du drapeau, bah, finalement du drapeau bleu aux étoiles d'or, hein, qui, qui ne manque jamais à, à l'appel, et bien, en plus qui est cohérent avec la fin des annonces. Hein, J'ai promis de ne pas parler du fond, mais enfin, évidemment, on ne peut pas ne pas faire la médiation entre la présence du drapeau européen et la réforme des retraites, par exemple, je n'en dirai pas plus. Et on a le bleu violet, violacé, de la cravate quasi, quasi noire. Donc quatre bleus sur la même image, ça fait un petit peu beaucoup. Je ne sais pas si euh, Brigitte au stylisme, ou d'ailleurs on se demande qui fait le stylisme, et daltonien, mais là il y a quelque chose qui me choque. Il y a une laideur au niveau des bleus et je suis pas convaincu forcément du fond non plus. Est-ce une incrustation Est-il vraiment devant la Tour Eiffel Je l'ignore. En tout cas, euh, la symétrie, on a en deux mots, hein, la symétrie, pas l'asymétrie. La symétrie est assez délicate à, à doser en, en audiovisuel. Et là, euh, se trouvait tout à fait au centre de la Tour Eiffel avec comme ça l'arc qui vient nous cindre la tête au niveau du crâne. C'est assez peu, assez peu esthétique. Donc ça lui enferme légèrement le regard. Ça passe juste au-dessus des sourcils. Il y a une, une énorme bande noire à droite qui doit être, j'imagine, la jonction. Ah, ça doit être des écrans de télévision ou des écrans de, de projection. Et, et du coup, la bordure de l'écran doit créer cette, cette bande noire. Tout ça est assez, assez, assez laid, assez inesthétique. Donc, euh, un mauvais point pour le, pour le plan. Hein. J'avais promis de m'intéresser d'abord à la forme. Maintenant, essayons quand même d'écouter l'argumentation et surtout la musique de la langue, la musique des mots. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. C'est euh, un peu antinomique. Il est pontifiant dans le ton et martial dans la forme. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ce geste-là, euh, qui d'emblée euh, ponctue la partie la plus importante de son discours, soit le, soit le, soit le plus approprié, et euh, il ajoute une, une, une parenthèse, hein, le, le, la note s'entrouvre à la fin de phrase, quand il nous explique qu'en fait c'est la seule solution. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Bon. Moi, je veux bien, simplement, never explain, never complain. Si tu t'apprêtes à m'imposer quelque chose en tant que pouvoir exécutif absolu, j'ai pas dit totalitaire, j'ai dit absolu, sans contre-pouvoir et euh, que ça passera, entre guillemets, par la force de ta propre décision, tu n'as pas à me le justifier. Puisque par définition, tu me l'imposes. Tu n'as pas ensuite à me dire, bah oui, je te l'impose, mais euh, parce que c'est euh, la solution que j'ai retenue. Non tu, tu l'imposes. Ou alors, si tu n'imposes pas, tu expliques. Mais si tu expliques, si tu veux, au titre euh, des contradictions dont est émaillé ce dossier depuis l'origine, c'est-à-dire depuis fin 2019, depuis 2020, euh, au vu des atermoiements et au vu des renversements totaux, de politique sanitaire, je vous rappellerai, j'ai promis de pas le faire, mais enfin, je vous rappellerai quand même... One hour later. Bon, bref, toutes les consignes qui ont alterné à 180 degrés, dans ces conditions-là, moi, je ne l'aurais pas présenté de manière martiale, impérative, avec à la fin une pseudo-justification tautologique, hein, c'est-à-dire... Euh, je vous dis « je vous l'impose parce que c'est la seule solution », c'est comme vous dire euh, « il pleut parce que c'est mouillé » ou, ou « ça mouille parce qu'il pleut », c'est pareil. Non, j'aurais résumé la séquence d'événements, de faits et de chiffres qui a présidé à ma décision. Moi, je l'aurais joué comme ça, j'aurais dit « écoutez, j'ai pris une décision, je m'apprête à vous résumer les décisions que j'ai prises dans ce dossier, je sais que plusieurs d'entre elles seront impopulaires, mais je tiens justement, parce qu'elles seront impopulaires, à vous rappeler et à vous expliquer la séquence qui a présidé à cette prise de décision. Pourquoi j'y suis arrivé Pourquoi j'y suis contraint Et je ferai comme ça un, un survol chronologique de ces derniers mois, ponctué de deux, trois chiffres que j'estimerais clés. Mais là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu ne peux pas m'imposer martialement un ordre en le justifiant par une tautologie a posteriori. Je veux bien, en te regardant, mon chef suprême, je me permets de le tutoyer, on était à Sciences Po ensemble la même année, donc je, je, je, je m'en souviens, j'accepte de suspendre mon incrédulité en t'écoutant, j'accepte de pratiquer ce que les Grecs appelaient l'épochée, mais j'apprécierais quand même que par égard pour moi, ou par respect à mon égard, tu rappelles ou tu te justifies un petit peu de tes incohérences passées. Là, la politique de la table rase totale avec le regard embué, parce qu'il a le regard embué, je suis à 004, on fera un zoom sur ses yeux, il a le regard embué, on se demande pourquoi. Tu ne peux pas me le faire passer simplement en martelant la table de la main. Hein. Marteler de la main, c'est comme bouger les bras ou hausser les épaules, on verra tout à l'heure, on se demandera un petit peu à qui il a pris ses tics. Quelle indignité ce n'est pas une explication suffisante, Emmanuel. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Dans un premier temps, pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite... Oui, alors là, il y a tout un tas d'incohérences de... d'expression de... orale. Euh, sur lesquels Cochet l'aurait massacré, mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir, c'est simplement que le degré d'attention des gens s'est relâché, en même temps que leur degré de crédulité a augmenté, et donc ils n'entendent pas ces notes fermées, toutes ces scories verbales. Le principe de la note ouverte, sur lequel Cochet était intraitable il avait raison, est que quand on doute de la véracité de vos propos, donc a priori lorsque vous êtes comédien, vous êtes soumis à l'incrédulité, on sait que ce que vous racontez n'est pas vrai, mais pour passer un bon moment, on s'efforce de l'oublier. Donc vous devez nous offrir le luxe, vous, en scène, vous personnages publics, devez nous faciliter la crédulité ou la suspension d'incrédulité. Pour ce faire, il faut remarquer que dans la vie normale, quand quelqu'un est sincèrement convaincu de son propos, il a tendance à le défendre avec ce qu'on appelle une note à la clé. La note à la clé, c'est comme en musique, la hauteur des sons que l'on prononce. Et tant qu'on n'a pas l'acquiescement verbal ou de la tête, le hochement de la tête de son interlocuteur, on a tendance, comme je le fais maintenant depuis plusieurs minutes, à ne pas changer de note. Écoutez la note de cette phrase. Dans un premier temps Dans un premier temps. Note ouverte. Pour les personnels soignants et non soignants. Pour les personnels soignants, note ouverte. Soignants, et non soignants, note fermée. Des des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite. Des... des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, note ouverte. Des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. Les notes sont ouvertes sur les exemples. Exemples qui sont, par définition, pas le sens. Écoutez-vous parler dans une conversation quotidienne. Lorsque vous énumérez des exemples, vous les énumérez, une note en dessous, c'est ce qu'on appelle la rupture vocale ou la rupture de rythme. Si je vous dis, par exemple, il est extrêmement important que demain, vous ayez avec vous tout votre équipement de, je sais pas quoi, de plongée, de montagne, de vélo ou quoi, parce que c'est demain qu'on les embarque sur euh, le bateau, votre équipement, vous savez ce que c'est votre équipement C'est votre truc, votre machin, voilà. Vous avez entendu ma note C'est « Il est très important que vous ayez compris ceci. » Bon, vous savez ce que c'est. Tac, tac, tac. Ceci, tac, tac, tac. Rupture de notes et en même temps rupture de rythme. Là, tout est à l'envers, en réalité. Mais, encore une fois, on peut pas vraiment lui en vouloir à sa prestation, qui est assez faible dans l'ensemble. C'est simplement la confusion, ou plutôt la crédulité des gens aux messages textuels et aux, aux messages lus. Je vous mets en garde systématiquement contre les vidéastes, les influenceurs qui éprouvent le besoin de lire des textes en vous disant « c'est pas pour m'enorgueillir ou me faire euh, lancer des fleurs ». Je vous dis, écoutez la différence entre la sincérité d'un texte parlé, écoutez la cohérence des notes, et celle d'un texte écrit. Mais comme les gens ne sanctionnent pas les vidéastes, les personnalités et les influenceurs qui lisent mal, eh bien désormais il est admis, même d'un discours d'autorité et présidentiel, qu'on lise un texte mal. C'est assez déprimant. Euh, ça ne participe pas à, à sa force de conviction. Mais euh, bon, bah, les gens sont emportés, finalement, de toute façon. Ils ont déjà leur avis et fait hein, sur cette situation, sur cette épidémie ou sur cette pandémie. Donc, du coup, ils ne remarquent pas, ce genre de détails. C'est l'objet d'une vidéoscopie que de pointer et d'apporter à votre attention ce que peut être vous n'auriez pas remarqué au, au premier coup d'œil. Mais euh, là, globalement, Techniquement, pour une prestation préparée, c'est assez faible. S'ils m'avaient comme conseiller en communication, je l'aurais invité, quitte à, la, à en faire plusieurs prises, comme moi je fais, il m'arrive de faire plusieurs prises de mes vidéos, on dépasse rarement deux, à, à la parler et non à la lire, surtout si c'est pour lire aussi mal. Et je ne suis pas le seul à le dire, Lucini hein, l'a déjà dit à propos de Macron. Il est très bon quand il improvise, il est un peu prêtre... Quand il est avec le discours… Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Trois notes dans la même phrase. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Trois notes dans la même phrase, c'est beaucoup. Le maximum, c'est deux. Écoutez mon propos, là. Je ne lis pas, je ne suis pas… Euh, je ne suis contraint par personne, je ne cherche à respecter aucun texte, je n'ai pour objectif que de vous convaincre de ce que je dis, je ne change pas de note. Trois notes dans la même phrase, tout simplement, euh, inconsciemment, hein, à notre insu, on a beaucoup de mal à accorder du crédit à quelqu'un qui parle faux. Use-t-il euh, l'autorité du pouvoir exécutif Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera... On ne peut pas commencer une phrase en fermant fin son sens. Dès le 21 juillet, point. Non. Et moi, je vais vous le faire. Je suis contraint de recourir à ce que... Je suis contraint de recourir... Vous voyez, je me reprends, c'est pas grave. C'est une vidéo qui est préparée, dont il sait qu'elle aura, qu aura une portée, il peut se reprendre. Le pass sanitaire, on va le lancer, nous le lancerons le 21 juillet. Je suis contraint, je me trouve dans l'obligation de mettre en place le pass sanitaire la journée choisie et celle du 21 juillet, ou la journée retenue et celle du 21 juillet. Voilà les mesures qui, concrètement vont changer, ceci, ceci, et ceci. Et je ne ferme pas mon sens jusqu'à la fin. Sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans. Au lieu de loisirs et de culture, point. Tu n'as pas fini ton propos, tu ne peux pas fermer ton sens, ce n'est pas crédible. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est... Dis-toi bien Manu que ça l'est encore plus pour nous que pour toi, car toi, tu ne seras pas, tu n'auras pas d'amende en cas d'absence de, de masque. Je pense que tu auras des, des passe-droits, un petit peu comme on l'a vu au G7 récemment, où les espaces de distanciation n'étaient que pour la photo de presse, mais en réalité, euh, dès, dès que tout ça était passé, ils, ils étaient tous en, en accolade. Donc, je, on, on sent que tu passes un mauvais moment. Il est évident à ah, tes mimiques et à ton dandinement qu'on fait quand on est mal à l'aise ou quand on ne se sent pas à, à, à, sa, à sa place légitime, ou quand on sent que son charisme naturel vient un petit peu à manquer ou à défaillir. Donc on sent que tu prononces ce discours sous contrainte. En tout cas, on sent que c'est difficile, mais à la limite, si c'est difficile, fais ton texte et dis-le nous. Parce que le lire mal ajoute à notre incrédulité. Il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ce passe est disponible sur l'application tous anti-Covid mais chacun peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. À partir du début du mois d'août. Et cela parce qu'il nous faut faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer. À partir du début du mois d'août, donc. Il ouvre plus son sens. Et donc, attire plus notre attention. Regardez, quand on veut attirer l'attention de quelqu'un, on a deux choix. Soit on descend d'un octave, soit on ouvre son sens. Soit on fait les deux. On peut descendre d'un octave et ouvrir son sens. Mais il, ouvre, il capte notre attention sur les détails pour finalement, sur l'essentiel, euh, nous le glisser euh, en rupture. Non, c'est quand même essentiel de nous glisser que dans le cadre de cette pandémie et dans le cadre de l'état d'urgence, tu as euh, supprimé au Parlement son rôle d'opposition, si tu veux. Il n'existe que de, que de papier, que de façade. Ça, c'est important. Mais il nous le glisse en rupture de rythme, en rythme rapide avec une note fermée. Écoutez bien. Peut utiliser la version papier remise au moment de la vaccination. C'est très important en fait de faire la nuance papier ou application en fait, ce qui, ce qui ne change rien à personne. Par contre, le fait de le décider de, de manière euh, absolue, quasi totalitaire, par contre, va être énoncé en rupture sur un ton fermé. Écoutez bien. À partir du début du mois d'août. Et cela parce qu'il nous faut. Faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer. Pardon. Oui, bon, alors à partir du début du mois d'août, je ferai... Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire, oui, parce qu'il faudra quand même que ces glands euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat euh, avalisent. Enfin, c'est comme si c'était gagné. Je... À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale. Si j'ai envie de vous dire quelque chose et que je le pense et que c'est sincère, je vais vous dire, à partir de maintenant les chatons, les vidéoscopies passent du côté de mon contenu payant et euh, ne vous ne retrouverez sur la chaîne que des études de cas, des anecdotes ou des vidéos d'actualité. Ça vous ferait peur, ça, On hein ah, On sait jamais. Non, je ne pense pas vous le faire. Pas pour l'instant, en tout cas. Écoutez maintenant, moi, euh, reprendre sa note. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale. Cet automne, les vidéoscopies, cet automne, il parle tellement faux que j'arrive pas à limiter, cet automne, les vidéoscopies deviendront payantes. Sauf quand j'aurai pas envie, ta ta ta ta ta ta. Quelle est la version, selon vous, la plus crédible de cette proposition La première, que je vous ai faite il y a quelques instants, ou la seconde, dites-le en, en commentaire Aussi afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain au Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion, et un couvre-feu sera instauré. Il est très bon quand il improvise, il est un peu prêtre quand il est avec le discours. Je veux m'adresser enfin à ceux qui vaccinaient les premiers, c'est-à-dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d'anticorps baisser et leur immunité diminuer. Euh, alors, moi, je dis à ce niveau, sachant qu'il a accès, a priori, aux meilleurs communicants du pays, à ce niveau de surjeu et à ce niveau d'incapacité à nous emmener avec lui. Regardez, il suffit de voir au niveau des engagements. Hein, mé Méfions-nous à la limite de nos, de nos réseaux sociaux, de nos cercles d'amis, car on a tendance à fréquenter des gens qui pensent comme nous et qui, nous, qui ne nous donnent qu'un une vision biaisée de l'opinion générale, mais enfin à la mesure des engagements et des désengagements, hein, concordance, discordance, pouce levé, pouce baissé, on voit qu'il est à 4, 5e de pouce, de, de pouce baissé, à, à, à ce niveau d'incapacité à nous convaincre, sachant qu'on est considéré comme étant suprêmement intelligent, suprêmement charismatique, je me dis, est-ce que finalement, il a vraiment cherché à le faire Est-ce que tout simplement, ces mesures étant tellement insensées et ne, et ne répondant à aucune logique scientifique, sinon une logique économique que je ne détaillerai pas parce qu'elle peut être taxée de complotisme. Eh bien, est-ce que ces mesures ne seraient pas simplement prononcées, je parle de la forme toujours, comme on prononce les mesures de sécurité en avion, c'est-à-dire d'une manière qui nous met à l'abri d'éventuelles poursuites? mais tout en sachant que, euh, concrètement, euh, c'est inapplicable en cas de catastrophe et qu'en cata cas de catastrophe, on va tous y passer. Je prends assez régulièrement l'avion, un petit peu moins depuis, évidemment... Euh L'effroyable pandémie, mais enfin quand même. Je me retrouve souvent pour des raisons de, de taille aux issues de secours. Et euh, j'entends euh, régulièrement l'hôtesse euh, annoncer son texte. Mais en fait, euh, avez vous êtes-vous êtes déjà renseigné hein, Je vous invite à le faire sur Internet, il y, y a des simulations, etc. Comme ça, c'est assez facile à trouver. Une porte d'avion, par exemple, ça pèse près de 20 kilos. Pensez-vous, lorsque vous avez à côté de la porte d'avion une jeune fille en talons de, de 50 kilos ou une personne âgée Pensez-vous qu'avec le choc d'un atterrissage forcé ou d'un amérissage, qu'elle va être en mesure, tout en restant assise, de manœuvrer à bout de bras, je dis bien assis, il hein. faut le faire assis, imaginez-vous manipuler 20 kilos qui doivent coulisser dans un sens très précis que vous n'avez jamais fait de votre vie. Je vous demande de prendre un instant pour réaliser ce que c'est. En réalité, même un homme de 85 kilos sportif en pleine forme éprouve des difficultés. Donc, quand une compagnie... Vous convainc que vous êtes en sécurité parce qu'il y a un petit euh, dessin, un petit graphique expliquant à quiconque assis à côté d'une porte que votre sécurité est assurée parce que machin... Ici secours à 9000 mètres d'altitude. Illusion de la sécurité. Ça va être qu'un pouvoir euh, élu plus ou moins bien nous annonce des mesures finalement... Que problème toi, tu vas galérer toi aussi, moi aussi mais dont on sait très bien que, euh, quand ça va cracher, elles seront in inefficaces et inopérantes. « Peut-être tu vas mourir, l'autre aussi, moi je vais rester, je sais pas. » Mais c'est pas grave, le simple fait de les avoir entendues dans un cadre officiel nous rappelle qu'il y a un chef à la barre. « Un mérissage d'urgence à 900 km h des visages sereins, tranquilles comme des vaches sacrées. » Donc maintenant, ce qui va être très drôle, c'est par exemple de lire, avec la même inflexion de Macron, <rire> « Vous avez une sorte de désespoir hystérique dans votre rire. » des consignes de sécurité aérienne, et voir que je pense que cette hypothèse est la seule pouvant expliquer une sous-performance comme ça. Il était trop mauvais ce jour-là pour y croire, ce n'est pas possible. La seule hypothèse, c'est, attention, ça va cracher, et à la fin, bon bah, euh, les plus forts survivront, les autres, tant pis, ils auront eu des consignes. Écoutez bien. L'état d'urgence sanitaire sera déclaré dès demain au Conseil des ministres pour la Martinique. L'état d'urgence sanitaire sera annoncé dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion. Vous êtes d'accord que j'ai repris la musicalité de sa phrase C'est bien ça, on est bien d'accord. Bon. Veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée, lorsque le signal est allumé et à chaque fois que vous êtes assis. L'État de sécurité machin sera voté demain au Conseil des ministres et tata en Martinique et en Réunion. Et un couvre-feu sera instauré. Je veux m'adresser enfin à ceux qui vaccinaient les premiers, c'est-à-dire en janvier et février, verront prochainement leur taux d'anticorps baisser et leur immunité. Je veux m'adresser enfin à ceux qui vaccinaient les premiers, c'est-à-dire en janvier et en février, avant le décollage. Veuillez regarder la vidéo expliquant les procédures d'urgence et lire la fiche d'instruction de 1. ...diminuer. Je veux ici les rassurer. Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place pour vous. Dès la rentrée, une campagne de rappel sera mise en place. Au moment du décollage et de l'atterrissage, ramenez votre siège et votre tablette. De bénéficier d'une nouvelle injection selon le même système et dans les mêmes conditions que là ou les premières de bénéficier d'une injection dans le même système et les mêmes conditions que là où les premières. Il est strictement interdit de fumer dans toute la cabine, y compris dans les toilettes, etc., etc., etc. Bon, j'arrête à 2,29 parce que là, on entre dans la réforme de l'assurance chômage et de la retraite et évidemment, il devient difficile, voire impossible, de dissocier le fond de, de la forme. Bref, écoutez, ne me soumettez pas Macron trop souvent en vidéoscopie car c'est un petit peu de la torture. Par contre, pour tous les autres sujets, vous connaissez le modus operandi, hashtag vidéoscopie, Twitter, Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je fais des stories tous les jours. C'est le moment de vous y mettre. Je vous invite à me remercier de m'être infligé encore une fois cette purge et à nous souhaiter tous du courage mutuellement